Merci Jésus Tu sois glorifié. C'est une grâce de pouvoir atteindre ce jour du 31 décembre, qui est le dernier jour de l'année qui va passer. Et puis nous allons commencer aussi une nouvelle année. C'est une grâce que Dieu nous accorde de pouvoir vraiment être rassemblés et de pouvoir aussi avoir la possibilité de passer ce moment ensemble ensemble en brisant le pain ensemble et en prenant aussi la coupe aussi ensemble. Que le Seigneur, notre Dieu, bénisse chacun de vous. qu'il vous bénisse richement et que nous puissions entrer dans cette nouvelle année étant vraiment de nouvelles créations. Nous allons passer au service maintenant, donc euh, de lavages de pieds. Je pense que Chacun de nous doit être conscient et aussi convaincu au plus profond de lui-même de l'acte qu'il va poser effectivement aussi à l'endroit de son frère et à l'endroit aussi de sa sœur. Ce n'est pas une formule que nous allons appliquer, la parole de Dieu, que nous allons, de tout notre cœur, parce que nous obéissons à la parole non pas comme une formule, nous obéissons à la parole parce que ça fait partie de nous. C'est une recommandation que le Seigneur, notre Dieu, nous a donc recommandée. Si nous l'aimons, nous agirons effectivement comme il attend avec nous, de nous aussi en tant que ses disciples. Lorsque tu laves les pieds de ton frère, considère-toi comme étant son esclave. Parce que c'est toujours l'esclave qui lave les pieds du maître. C'est-à-dire que tu te sens dans cette position au devant de ton frère, au devant de ta sœur, que je lave les pieds de mon maître. Oui. Si cela n'est pas vraiment dans ton cœur, alors ne le fais pas. Sinon on entre dans des formules écrits de d'eau comme les dénominations qu'ils font quelque chose parce que c'est une formule qu'on doit l'appliquer. Alors Dieu ne peut pas bénir pour cela. Dieu bénit quand notre corps est dedans et que nous sommes convaincus. C'est pour ça qu'il nous a recommandé qu'il regarde ton frère comme étant au-dessus de toi-même. C'est pour ça que quand nous lavons les pieds, nous nous mettons à genoux, nous nous inclinons et nous lavons les pieds comme il faut le faire. C'est-à-dire que l'esclave lave les pieds de son maître et reconnaît que celui-ci est au-dessus de moi. Je le répète encore, nous ne sommes pas là pour pouvoir appliquer des formules, mais mettre la parole de Dieu en pratique. Et si nous sommes rassemblés ici, c'est parce que nous réalisons que nous sommes un peuple. Et ce peuple, effectivement, est attaché à, à son Dieu et à ses recommandations. Parce que dans les livres d'Esaïe, il dit, ce peuple m'honore de ses lèvres. Tout ce qu'il fait, ce sont des commandements, des traditions des hommes. Mais son cœur est éloigné de moi. Nous ne voulons pas que ce soit des traditions humaines, nous voulons que le cœur y soit. Alors, je vais lire dans les livres de Jean, chapitre 13. Le verset 1, il dit, Avant donc la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient donc dans le monde, il mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fit de Simon le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, et qu'il était venu de Dieu, et qu'il s'en allait donc à Dieu, s'éleva de table, ôta ses vêtements, et prit un linge dont il se saigné. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, et il s'est mis à laver les pieds des disciples, et à les essuyer avec le linge dont il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 « Tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Et Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. »« Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui le livrait, c'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. »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 aussi vous lavez les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple là, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Il a fait avec amour, parce que la Bible dit qu'il a mis les combles à son amour pour eux. Donc si nous n'avons pas l'amour pour les frères ou la sœur qui est en face de nous, que nous voulons laver les pieds, ne les faites pas.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 Ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes vraiment heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Amen. Pourvu que nous le pratiquions exactement comme nous l'a recommandé, pas comme des robots, mais comme des hommes et des femmes qui ont été convaincus et qui ont compris effectivement l'importance de pouvoir le faire. Nous allons prier pour cela. Tendre Père et précieux sauveur, ta parole elle est certaine et véritable. Et tu nous as dit que dans ta parole se trouve donc uh, la vie. Et, et la vie était la lumière des âmes, mon Père Saint-Dieu. Et si aujourd'hui nous l'avons reçu Que nous croyons ce que nous venons d'entendre Ce que nous venons de lire Père Ce sera une vie que nous allons manifester Et que les hommes pourront arriver à pouvoir se rendre compte Que c'est vraiment un peuple qui obéit Un peuple qui a la parole de Dieu Et que cette parole se manifeste simplement Par la mise en pratique aussi naturelle que cela est recommandée, mon soeur. Je te remercie Père Touche le cœur de mon frère touche le cœur de ma soeur Que la vérité, la sincérité soit au plus profond du cœur Lorsqu'on se mettra là pour laver les pieds de mon frère, laver les pieds de ma soeur Que ça soit parce que nous t'aimons Seigneur Que ça soit parce que nous aimons aussi ceux que tu aimes Père Que ton nom soit béni encore aujourd'hui, qu'il soit glorifié Père. Nous te remettons ces services entre tes mains Seigneur qu'il y ait l'ordre Père Saint-Dieu, bénis ton peuple, bénis chacun de nous, car nous t'avons ainsi prié. Au nom du Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Comme vous le savez, nos sœurs, vous avez de la place là et pas de disputes ou de conversations inutiles, ça ne sert à rien. Vous l'avez les pieds en priant, vous l'avez les pieds en chantant, mais pas dans la conversation. Et quand vous avez terminé, vous reviendrez ici. Et les frères resteront aussi ici. Que tout se passe dans l'ordre. Que Dieu vous bénisse. Merci. Que le nom du Seigneur soit béni. On se sent bien, n'est-ce pas Oui, C'est très touchant de pouvoir passer par ces moments et se mettre là à genoux et laver les pieds de son frère, laver les pieds de sa sœur, de ressentir effectivement aussi la position que le nom en face de son frère et de sa sœur, Vous l'avez ressenti que Dieu soit béni pour cela. Nous, nous sommes préparés effectivement de pouvoir maintenant nous tenir dans sa présence pour prendre cette communion. et Il nous est toujours nécessaire de pouvoir reconnaître et surtout comprendre aussi l'importance et la signification de la Sainte Seine pour nous. Je crois que chaque année, nous le faisons. Mais il est toujours très important qu'on nous rappelle cela pour que nous ne le fassions pas par habitude, mais que nous, chaque fois que nous voulons le faire, et nous devons réellement comprendre ce que cela fait dire. Parce que le Maître nous a dit, « Faites ceci en mémoire de moi. » Nous devons comprendre ce que cela veut dire de le faire en sa mémoire, effectivement, aussi, et la bénédiction qui s'accompagne de cela, et aussi les recommandations nécessaires. Si nous ne le faisons pas, effectivement, comme cela devait être fait, parce qu'il l'a fait, et chaque chose qu'il le faisait, il, il devait le faire, effectivement, avec la sincérité pour que. Et que de, de tout son être effectivement dans ce qu'il était en train de pouvoir faire pour obtenir effectivement notre rédemption complète, totale et éternelle. S'il si faisait quelque chose et qu'il avait un peu de faux dedans, nous serions pas parfaits. C'est pour ça qu'il nous a toujours recommandé en disant, soyez donc Parfait comme votre Père Céleste est parfait. Chaque geste, chaque acte que nous posons, que nous allons poser pour notre frère et notre sœur, qui est donc en Christ, c'est nous reconnaissons qu'il nous est absolument nécessaire de le faire vraiment avec un corps droit, pleinement convaincu, ce que nous posons comme acte, effectivement, c'est à ce moment-là que notre Seigneur agrée l'offrande. Kayan a offert aussi son offrande, mais son cœur n'était pas droit. Parce qu'il avait toujours un problème avec son frère Abel. C'est pour ça que son offrande ne pouvait pas être agréée malgré qu'il avait offert son offrande. Je aussi également aussi, chaque fois que nous faisons quelque chose et posons un acte pour quelqu'un à l'endroit de quelqu'un, ça doit être accompagné effectivement aussi de beaucoup d'amour et beaucoup de d'évouement dans les choses que nous faisons effectivement. L'occurrence que nous allons faire aussi maintenant. Remarquez comment ces hommes ont eu à pouvoir nous faire part de cela en insistant parce qu'ils ont eu cette expérience. En plus, c'est que le Seigneur lui-même les a réellement révélés. Et ils pouvaient parler avec ces sentants, effectivement, impliqués et convaincu dans cela aussi, à nous montrer aussi les conséquences qui en découleraient si la chose n'avait pas été faite, effectivement comme notre Seigneur l'attendait. C'est pour que nous comprenions que ce n'est pas une formule que nous allons encore appliquer, mais c'est une vie en fait. Et, et c'est la parole de Dieu qui, est, qui doit réellement aussi avoir son accomplissement dans le croyant. Dans 1 Corinthiens au chapitre 10, euh, il nous dit une chose ici, 1 Corinthiens au chapitre 10, euh, ici, il nous dit... Je vais lire un peu une portion, mais je vais simplement commencer au verset 14. Mais je vais lire d'abord le verset 1, mmh. comme ça. Vous voyez un peu euh, ce qui nous est donné aussi comme image en réalité aussi, euh, une vue d'ensemble. Verset 1 il dit, Frère, euh, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuit, qu'ils ont tous passé au travers de la mer qu'ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ces rochers étaient Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point donc idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis s'élevèrent pour se divertir. Ne nous, nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux qui s'y livrèrent de sorte qu'il en tomba vingt-trois mille en un seul jour. N'étant point le Seigneur comme... Les tentats, quelques-uns d'eux qui périrent par le serpent. Ne murmuraient point comme murmura quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes donc parvenus donc à la fin des siècles. Alors, euh, verset 14, il nous dit c'est pourquoi, mes bien-aimés, fouillez donc euh, euh, l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents. jugez vous même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Donc, vous et moi, nous comprenons, vous pouvez juste vous asseoir. Merci beaucoup. Nous comprenons qu'il nous faut absolument que nous saisissions en réalité ce que nous allons faire. Faire. tant la coupe que nous allons boire tant aussi le pain que nous allons donc manger vous allez remarquer que nous n'avons pas de petits gobelets parce que il y en a beaucoup dans différentes religions différentes églises effectivement et cela je vais être aussi précis ici qui insiste sur le fait qu'il faut de petits gobelets, donc différents gobelets, pour que chacun puisse arriver à pouvoir prendre. Comme nous avons lu, il ne nous est pas parlé de coupe, mais une coupe. C'est écrit ici, donc, verset 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons. Pas les coupes de bénédiction, mais la coupe de bénédiction. Donc selon donc, les saintes écritures, nous devons tous boire à la même coupe. Maintenant, si toi, frère, et toi, sœur, je ne veux pas que le lendemain ici, que tu puisses arriver à pouvoir, comme facilement dans nos états ici, on peut aller se plaindre, ah, ce pasteur-là nous a fait boire dans la même coupe, alors nous avons attrapé le même microbat. C'est pour ça que je ne suis pas bien, en bonne santé. Et parce que j'étais là-bas, j'ai eu à pouvoir prendre... Je n'oblige personne. Si tu veux boire à ta manière, tu peux le faire de l'autre côté. Mais ici, là, nous sommes censés pouvoir pour les croyants. Ce n'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. Et si tu veux, maintenant que les hommes d'État ou les de gouvernement puissent combattre contre Dieu, c'est à toi. Et combattre effectivement avec Dieu. Donc, je le répète encore, personne parmi vous ici n'est obligé de pouvoir prendre part à la même coupe. Pour n'est pas qu'ils sortent ici, que demain j'entende encore, « Ah, j'ai bu, les autres toussés, j'ai commencé aussi à tousser, tout le monde tousse. » Que vous ne buvez que vous ne buvez pas, dans les trams dans les trains, vous attraperez la toux. Donc ce n'est pas le problème de la coupe. C'est nécessaire que cela soit insisté parce que nous ne savons pas avec qui nous nous rassemblons. Parce qu'un véritable frère ne peut pas être ailleurs son frère. Et surtout, en l'occurrence, pour les choses qui concernent Dieu, en l'occurrence, la Sainte Seine. Si les autres font des petites coupes, ils ont leur droit de faire. Mais moi ici, je ne ferai jamais de petites coupes ici. On n'aura seulement que la coupe. Que vous voyez là, que tout un chacun de nous doit prendre part à cela. Ça, c'est n'est pas ma recommandation. C'est la commandation du Seigneur, notre Dieu. Amen. Et nous, on ne va pas changer ça parce qu'on va nous mettre en prison. S'il si faut qu'on aille en prison, moi j'accepte. Mais je ne veux, veux pas que vous, vous allez en prison. Mais si vous voulez boire aussi là-dedans, alors vous accepterez que si même on vous amène en prison, vous ne mérerez pas. Non. Que Dieu vous bénisse. Amen. La coupe. De bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ Nous comprenons pourquoi tout un chacun de nous, nous devons prendre ensemble une coupe. Parce que nous comprenons ce que cela veut dire, la coupe, parce qu'on nous parle du sang de Christ. C'est pour ça que notre maître nous a dit, quand il parlait, effectivement, les autres ne comprenaient pas, il a dit. Mon sang est vraiment un breuvage et ma chair est vraiment une nourriture. Nous savons tous que la vie est dans le sang. C'est pour ça que les Saintes Écritures nous disent que nous avons tous, en effet, été abreuvés par un seul esprit. Est-ce que vous comprenez C'est pour ça que nous prenons la même coupe. Parce que c'est par un seul esprit que nous avons été baptisés pour former un seul. Maintenant nous comprenons pourquoi il nous faut aussi un seul pain. Une seule foi, un seul Seigneur, un seul esprit, un seul baptême, un seul Dieu. Donc c'est la raison pour laquelle on ne fait pas effectivement là aussi le verset suivant. Il nous dit, verset 17, « Puisqu'il y a un seul pain, pardon, nous qui sommes donc plusieurs, nous formons donc un seul corps, car nous participons tous à un même pas plusieurs. » Parce que cela représente que tout un chacun de nous, nous formons un seul corps. C'est pour ça que, pour prendre la Sainte Seine avec mon frère et ma soeur, je dois vraiment bien réaliser qu'il est mon frère, qu'il est vraiment ma soeur. C'est la raison pour laquelle nous devons nous observer. Pourquoi certains ne viennent pas les jours de la Sainte Seine tout le temps là, ils sont venus, ils viennent, effectivement, on peut prier, on peut chanter ensemble, tout ça. Mais les jours de la Sainte Sainte, il y a toujours une petite raison. Les jours de la Sainte Sainte seraient les jours où je fais tout pour avoir un empressement pour être ces jours-là avec mon frère. Même si j'ai détesté ce frère ou cette soeur, ces jours-là, je vais répandre mon cœur et mon âme devant le Seigneur. J'ai dis, je ne veux pas manquer à cela, Seigneur. Parce que tu as dit à Pierre, il dit, si moi je ne te le fais pas, tu n'auras point de part avec moi. Si moi j'ai fouillé, ça demande d'abord que je ne suis pas droit dans mon cœur. Et deuxièmement aussi, qu'en réalité, tous ceux avec qui je me retrouve, ils ne sont pas des frères pour moi. Alors, si toi seul, tu es frère, alors avec qui tu seras frère Parce que ils sont tous là, ils ne sont pas tes frères. Est-ce que vous me suivez Amen. Je parlais tout à l'heure avec euh, mon frère et ma sœur. Dieu soit béni parce que les choses sont... Je vous l'avais dit, hein, que chaque couple, chaque frère et chaque sœur dont les choses ne sont pas correctement vues, avant le 31 décembre, les choses doivent être mises en ordre. Et je vous l'avais dit que je viendrai ici vos frères, vos enfants, vos soeurs, tout ce qui s'est passé dans l'année 2012, 22 pardon, c'est loin, c'est 2022, nous entrons dans 2023, tous les dossiers doivent être en autre. Nous n'allons plus entrer dans 2023 avec un un dossier qui reste pendant encore, dont on ne sait pas tellement très bien comme ça, cela aussi. Et euh, je remercie Dieu de la manière dont il conduit les choses. Oui, peut-être que maintenant nous ne voyons pas, mais nous avons vraiment le Seigneur et son ange veillant. Oui, vous allez voir vous-même tout ce qui a été fait dans le secret. Je vous ai toujours eu à pouvoir dire, frère, respectez Dieu Nous devons du respect à Dieu Donc j'étais avec mon frère et ma soeur tout à l'heure Et aussi son empressement, le désir, de pouvoir, que les choses soient vraiment posées claires en fait d'entrer dans la nouvelle année Et alors... Dieu vraiment est vraiment merveilleux. Les choses sont vraiment rentrées dans l'ordre d'une manière extraordinairement merveilleuse. Un amour profond et les choses sont bien, je le, je le crois. Alors je posais la question. Euh, je disais, vous êtes un enfant de Dieu, n'est-ce pas Oui. Qu'est-ce que le Seigneur te dit en tant que fils ou fille de Dieu le Seigneur dit aimez donc ce qui vous haïssent bénissez ce qui vous puis il ajoute en disant que soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est il ne nous a pas dit qu'il faut d'abord que celui qui nous déteste puisse d'abord m'aimer pour que moi je puisse l'aimer. Je n'ai pas vu ça. C'est-à-dire que moi-même en tant qu'enfant de Dieu je suis censé pouvoir je n'attends pas que pour mettre cette parole en pratique que l'autre change sa vie. Vous me suivez. Amen. Puisque j'aime le Seigneur de tout mon cœur. Alors je suis censé pouvoir mettre sa parole en pratique parce que j'aime mon Dieu. Et je lui dis, je disais, mon frère, je disais cela, je dis « Pourquoi est-ce que vous aimez le Seigneur ?» Et j'ai dit, j'ai répondu en disant « Vous savez, nous aimons le Seigneur parce qu'il nous a aimés le premier. » Pendant que moi, j'ai vivais une vie de chien, j'ai détesté tout le monde, j'ai critiqué tout le monde, je faisais tout ce qu'il fallait même pas faire, des penser. Et tout ça, j'ai haïssé, j'ai volé, je commettais tout. Quelqu'un mourait pour moi. Je n'avais même pas l'intention de pouvoir l'apprécier. Je ne pensais même pas à lui, mais lui pleurait pour moi. Il acceptait les crachats pour moi. Pendant que je vivais bien dans ma vie des péchés il est allé même jusqu'à la mort pour moi sans attendre même que je puisse l'accepter comme mon sauveur précédent. sans même penser qu'effectivement non, il, il n'a pas attendu que tu changes même ta propre vie il est allé à la croix pour toi il a pleuré en disant, pardonne-leur, Père. Ton pardon est mon pardon. Il a demandé cela en s'offrant lui-même. C'est plus tard, quand j'ai appris ce qu'il a fait sans même que je puisse l'aimer, sans même que j'aie pu faire quoi que ce soit, c'est ce moment-là que je commence à pleurer. J'ai dit, cet homme-là, il m'a aimé comme ça. M'acceptant tel que je suis. Alors que dans ma vie, tout le monde qui passait, effectivement, Isabelle de Troyes, mais lui, malgré cela, il mourait pour moi. C'est à ce moment-là que le cœur, mon cœur a été touché. J'ai réalisé l'amour de Jésus. C'est cet amour-là que moi, je voulais lui rendre en retour pour tous ceux-là qui. Vivent dans ce monde effectivement et qui ne l'ont pas aimé, qui ne veulent pas, qui ne pensent même pas à lui. Mais moi je dois les aimer comme lui aussi il m'a aimé. Je ne dois pas attendre qu'on puisse me faire du bien pour t'apprécier. Tu t'apprécies tel que tu es. C'est que les Saintes Écritures me demandent. Je crois que nous sommes arrivés à pouvoir comprendre la chose juste. C'est cela qui fait que nous aimons la parole de Dieu. Parce qu'il nous a montré que la parole de Dieu, c'est l'amour. Un amour vrai sans hypocrisie. On ne peut pas mourir pour quelqu'un qu'on est hypocrite. En fait, on aime un amour. Non, c'est quand on l'aime profondément. Vous pouvez donner votre vie pour cette personne. C'est ce que Dieu, notre Seigneur, attend de nous. C'est pour ça que... L'apôtre Paul nous dit, dans un Corinthiens, donc au chapitre 11, que vous savez, parce que dans Matthieu, quand il s'est référé à cela, il n'était pas là. Mm -hmm. Matthieu était là, Pierre était là, Jean était là, mais Paul n'était pas là. Quand le Seigneur a eu à pouvoir le... Parler effectivement dans Matthieu, chapitre 26, verset 26, vous le savez, Paul n'était pas là. Mais dans 1 Corinthiens, au chapitre 11, verset 26, 23, je pense, il vient, il nous dit, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que moi, Paul, je vous ai enseigné. Si cela n'était pas tellement important, Seigneur, notre Dieu, de prendre du temps pour aller encore enseigner cet homme-là, à ces sujets-là, non. Parce que c'est une recommandation qui a son importance. C'est pour ça que nous devons, et en tant que peuple de Dieu, réaliser l'importance de ce que nous faisons. La Sainte-Sainte, ce n'est pas une formule. Quelqu'un mort pour toi. Et ce quelqu'un-là, il n'est pas seulement mort pour moi, mais il est mort pour ma soeur qui est assise à côté de moi. Pour aussi mon frère qui est assis à côté de moi. Et oui, c'est la même mort qui aujourd'hui nous rassemble et nous unit parce que nous avons reconnu. C'est pour ça que quand nous allons prendre le pain, tout un chacun de nous reconnaît qu'une vie a été donnée pour que moi je vive une vie a été donnée pour que mon frère vive pour que ma soeur vive alors c'est pour ça que quand nous allons prendre la sainte scène nous allons comprendre effectivement qu'est-ce que cela veut dire parce que quand le maître a prié il a vraiment dit en tout cas qu'il soit un comme toi et moi nous sommes un c'est pour ça que ce qui divise ne peut pas être parmi le peuple de Dieu. Nous devons marcher, penser, réfléchir toujours dans ce qui doit toujours unir, mais jamais ce qui doit donc désunir. Dans 1 Corinthiens au chapitre 11, je vais lire cela et je vais demander à grand, tu te lèves aussi, et puis le frère Zaché et le frère Rosario, si vous pouvez déjà, vous avancez vite quand je vous appelle, je préfère que vous soyez déjà devant, et vous pouvez déjà euh, verser donc euh, les nécessaires et amener le pain aussi euh, ici. Donc, vous pouvez amener le pain ici aussi. Alors, nous allons donc nous lever ensemble Oh, merci beaucoup, mon frère. Et Dieu te bénisse. Approchez, donc. Euh, merci, merci. Dans un Corinthiens, au chapitre 11, nous lisons à partir du verset euh, 23. Il nous dit Car. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai donc enseigné. Ce que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit donc du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et il dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Amen. C'est ce pain que nous avons et que nous tenons aujourd'hui là dans nos mains. Que notre Seigneur bénisse notre précieux frère. Il y a donc un seul pain. Comme l'Écriture nous dit aussi que ce pain ici nous montre que nous participons tous à c'est pain qui, est donc, qui représente donc le corps de Christ. Chacun de nous doit se trouver comme un grain qui a été broyé, qui là, se trouvant là-dedans. Et c'est vrai, <rire> si on doit chercher même les grains de blé qu'on a eu à pouvoir mettre là-dedans, on ne le trouvera pas. Parce que tous ces grains ont été broyés. Et quand vous avez été broyé, broyer cela effectivement, ça formait la farine, la farine qui est unifiée et donne effectivement un sale pain. Cherchez donc les grains qui étaient donc dans un champ qui appartient, vous ne les trouverez pas, vous trouvez simplement un sale pain. C'est ce que Dieu veut que nous puissions comprendre. Il nous a donc tous rassemblés. Nous avions des caractères, Nous avions des familles. Est-ce que vous me suivez Amen. Nous avions des parents qui pouvaient essayer. Nous avions des mamans qui avaient les droits. Nous avions ces siestes-là. Mais ici et là, il n'y a pas de papa. Il n'y a pas de maman. Il n'y a pas de frères de la famille. Il n'y a pas des oncles. Il n'y a personne. Si ce n'est que Christ lui-même. Frères et sœurs en Christ. Comme nous le chantons, nous sommes frères et sœurs en Christ. Nous allons prier. Tendre Père et précieux Sauveur, comme nous l'avons entendu, ce n'est pas une formule, mon Père Saint-Dieu. Mon frère et ma sœur qui se tient là, je l'appelle frère et sœur parce que ce corps a été brisé. Tu es vraiment mort pour mon frère. Tu es aussi mort pour moi, mon Sauveur béni. Parce que si toi, tu n'étais pas mort, pour moi, je n'aurais jamais connu un frère. Je n'aurais jamais connu une sœur. Mais il a plu à toi de me donner des frères. Et de me donner aussi des sœurs, mon roi. Je t'en suis vraiment reconnaissant parce que pour cela, il fallait que souffrisse. Son corps a été flagellé, meurtri, Dieu, brisé. Comme tu l'as fait, béné père saint Dieu, tu as dit, ceci est mon corps qui a été rompu pour vous. Je ne connaissais pas mon frère, je ne connaissais pas ma sœur. Il a fallu que tu sois rompu, que tu sois brisé, pour que par là aussi que je puisse maintenant reconnaître. Oh, tu as dit, quand je serai élevé, j'attirerai à moi tous les hommes. Tu as attiré mon frère, tu m'as attiré aussi. C'est là qu'on s'est retrouvé à la croix. Parce que tu as payé le prix. Pour que moi je puisse revenir à toi. Pour que ma soeur revenir à toi. Pardonne-nous, mon sauveur. Pardonne notre ignorance, mon béni, Père Saint-Dieu. Je te remercie parce que tu n'as pas tenu compte de mon ignorance, ni de ma vie aussi impure, mon bénéfice Père Saint-Dieu, mais tu as payé le prix. Tu n'as pas tenu compte de la vie de ma soeur, ni de mon frère, mon bénéfice Père Saint-Dieu, mais tu as payé le prix. Ce corps a été brisé. C'est pour ça que je te demande grâce de nous aider aussi ce soir, afin que notre vie soit complètement aussi transformée et que nous puissions vivre une vie conformément et digne de l'Évangile. Car j'étais ainsi prié, au nom de Jésus-Christ. Amen. voilà mon frère yes. euh, ça va aller ou par ici ou bien ici ici c'est bon approche-toi approche-toi Je voudrais aussi rassurer chacun de vous, tu peux jouer à papa, rassurer chacun de vous que nous avons fait le lavage de pied, mais ces hommes que vous voyez en train de briser le pain, nous sommes allés dans la pièce, nous nous sommes bien lavés les mains pour que vous soyez tranquilles, qu'on ne vous donne pas quelque chose qu'on n'a pas bien fait. Si tu ne viens De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez donc cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera donc coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc se prouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur. Mange et boit donc un jugement contre lui-même. Amen. Amen. Tendre Père et précieux, sauveur, tu as pris la coupe toi-même. Oh Dieu, tu l'as dit, si, si. c'est mon sang qui a été versé pour la nouvelle alliance. Nous en sommes aujourd'hui des bénéficiaires. Tu nous as vraiment instruits, nous montrant effectivement l'importance d'avoir été introduits dans cette nouvelle alliance. Dans cette alliance, mon Seigneur Jésus, tu nous as vraiment sanctifiés par l'offrande de ton corps, une fois pour toutes, mon roi. Et ta vie a été versée, mon bénémoine pour pourquoi nous aussi nous soyons abrévés par ton esprit. Tu as versé ce sang, mon roi, qui a libéré mon frère, qui a libéré ma soeur, qui m'a libéré aussi, mon bénémoine Saint. Désormais, Seigneur Jésus, en toi nous sommes libres. Nous pouvons vivre pour toi Nous avons la liberté de pouvoir te prier Nous approcher de toi mon de Père Saint Nous a rendu aussi saints, Sanctifié mon de Père Saint Dieu Et tu nous as permis d'avoir ton amour à toi En nous mon de Père Saint Dieu Merci pour ce sang que tu as versé mon roi Merci réellement pour les sacrifices Que tu as offerts à Golgotha mon béni. Que ma soeur soit bénie Que mon frère soit béni. Que sa vie soit bénie mon roi Que ma soeur soit libre Que mon frère soit libre qu'il soit vraiment aussi en bonne santé parce que réellement, Père oh Dieu, tu as pris les primes mon roi Je te remercie pour cela Père Saint, merci de nous avoir accordé cette grâce Voir prendre part à cela Car j'étais ainsi prié Au nom du Seigneur et sauveur Jésus Christ Amen Tu pries et le frère aussi prie Et puis vous me ramenez la coupe Seigneur Jésus Christ, notre sauveur tu l'as dit dans ta parole que toutes les fois que nous mangerons de ce pain et que nous boirons de, ce, de cette coupe nous annonçons ta mort Seigneur Jésus et ta mort a été constatée mon sauveur le témoignage est vrai Seigneur nous annonçons cette mort au travers de chacun de nous Seigneur Jésus nous voulons nous aussi mourir en nous-mêmes Seigneur afin que le témoignage soit aussi rendu devant Dieu, devant les anges et même devant les hommes mon sauveur Seigneur Aide-moi afin que, en prenant cette coupe, Seigneur, que ma mort soit aussi constatée, Seigneur. C'est ma prière en ce jour, Seigneur. Je te le demande afin que tu accomplisses ta volonté dans ma vie et dans la vie de chacun de nous. Merci pour ce que tu accomplis pour moi. Merci pour ce que tu accomplis pour mon frère. Merci pour ton amour à notre endroit. Oh, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions, Père. Signore ancora per la grazia e la misericordia che ci accordi di essere qui in questo luogo Signore radunati in un sol capo Signore tu sei colui che hai dato la tua vita per ciascuno di noi E se siamo qui Signore ancora in quest'ora è per questo Signore Che tu hai pagato a caro prezzo ciascuno di noi Ti ringraziamo per questo sacrificio Signore Ti rodiamo di vero cuore, Padre, e ti preghiamo Signore di benedire ancora questo vino, Signore, simbolo del tuo sangue, Signore, e di benedire ogni mio fratello e ogni mia sorella, Signore. Ti ringraziamo, Padre, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Vieni a me, dans da mains. Nous réalisons ce que tu as accompli à Gorgota. Tu as racheté un peuple. Et tu as fait de nous une même famille, Seigneur. Je te suis infiniment reconnaissant. Quand je vois mon frère, quand je vois ma soeur, je vois Jésus-Christ. Oui, tu as racheté. Nous te sommes reconnaissants, mon Sauveur. Et quand je suis, Seigneur, en détresse, quand nous pouvons invoquer ton nom, Seigneur, les démons tremblent. Oui, c'était nos puissants, nos glorieux, que nous avons accepté de, de prendre mon sauveur, de porter, Seigneur. Oui, tu m'as notre maître et tu es notre époux. Si la croix déclarée, Seigneur, le sang est sorti de ton corps, mon sauveur. C'est ton épouse à toi que nous sommes, mon Seigneur, jamais. Et ma cette épouse, est Et bientôt, nous serons assis à ta table. Ce que nous faisons aujourd'hui, mon sauveur, c'est le produit de ce que viendra bientôt, Seigneur prépare ton peuple maçon béni à contre la grâce de maçon vert les de la gloire, l'honneur, la présence de la majesté tu as fait de nous Seigneur, de même famille un frère, une sœur, m'en béni et tu es devenu notre frère et tu es aussi notre père à toi la louange, la duration au Seigneur de Seigneur ce qu'elle béni nous t'avons été prié père, Amen Amen, Amen, Amen Amen, merci Sauveur. So Dans cet élan de cœur comme nous le sommes puisque nous l'avons chanté que ma vie soit une fleur je voudrais vous demander à vous qui êtes assis de vous lever pour un moment nous l'avons chanté comme un divin potier qu'il puisse nous façonner selon sa volonté vous avez votre frère à côté de vous vous avez votre soeur à côté de vous je vous demande de vous approcher de l'un de l'autre, de saluer, de serrer la main de ton frère, la main de, la, de ta soeur, avec beaucoup d'amour. Et en le serrant dans ton cœur, tu dis, si je ne t'avais pas ma soeur, comment ça serait aujourd'hui Si je ne t'avais pas mon frère, comment ça serait aujourd'hui Avec qui j'aurais partagé ce pain Avec qui j'aurais bu ce vin Dieu m'a accordé la grâce de pouvoir t'avoir comme mon frère et comme ma soeur. Que Dieu vous bénisse. Et ah. à voir. Je de que j'étais. Mon frère à moi, oh, j'étais mon frère. Merci d'être mon frère. Merci pour tout. Que mon Dieu te bénisse richement. Sois fort, j'ai besoin de toi. Que mon Dieu te bénisse. Mon frère Zaché, mon frère à moi tout temps joies, ah, joies. Et mon frère à moi qui oh, un yeah, soutien pour moi que yeah, mon Dieu te bénisse toujours. et moi que tu es là c'est Dieu qui m'a donné cet avant mon bébé merci beaucoup ah oui je ne peux qu'il te messie au Seigneur et te bénisse ah, merci, merci. Que Dieu te bénisse. Oh, mec, Merci d'être là. Que Dieu soit béni. Nous sommes déjà arrivés donc à la fin. Et nous sommes déjà en l'année 2023. Et. Yeah. <rire> Moi, je vous souhaite vraiment les riches bénédictions du Seigneur. Amen. Je vous souhaite vraiment la, la puissance et la vie de Christ dans votre vie. Amen. Que vous puissiez être aussi puissamment fortifiés. Amen. Que le Seigneur soit vraiment et qu'il soit uniquement celui que vous aimez. Amen. Et que votre cœur ne tourne que vers lui pour pouvoir le servir encore davantage. Nous l'aimons, notre Dieu. Nous le remercions. Si nous ne l'avions pas. Aujourd'hui, où est-ce que nous serions Nous le remercions vraiment pour sa fidélité. Il y a un cantique que notre euh, soeur ici, euh, Lise, et chante aussi, dit, Quand je regarde autour de moi, vous connaissez non? Les amis ?» Tu t'en auras. On parle autour de moi. Tu me réduis tout mal. Tu me conduis dans les sentiers. Tu m'enseignes comment te ment a de autre Merci au Seigneur notre Dieu d'avoir vraiment permis que nous puissions traverser l'année 2022 au passé dans cette année 2023 le Seigneur nous a richement bénis 2022 comme notre précieux frère l'a dit aussi été une année aussi particulière spirituellement Matériellement, oui, le Seigneur a donné du travail, le Seigneur a comblé le cœur. Il a fait vraiment de merveilles dans notre vie. Nous terminons cette année vraiment avec beaucoup de reconnaissance. Tout notre cœur, effectivement, comme nous pouvons le dire, les guérisons, le Seigneur nous a richement guéris et bénis. Il y a même parfois des témoignages qui ne sont non, pas nommés ici, dans différents endroits, lointains aussi. Et, et qui remettent même quand le médecin regardait, ils ont dit que le cerveau a des problèmes, les connexions ne passent plus, vous ne pouvez pas vous tenir bien, vous ne le saviez probablement pas. Et on a prié et quand on a passé les scanners oh, le médecins dit qu'on ne trouve plus trace Dieu fait de grandes choses vous avez l'impression qu'il ne fait rien parfois vous n'êtes pas au courant il fait vraiment des merveilles et il a fait comme très lointain il a fait des choses merveilleuses et ici aussi chaque fois que nous avons prié, et le Seigneur l'a toujours fait, nous pouvons dire que Dieu est avec nous. Nous étions faibles, mais nous sommes là forts. Parce que le Seigneur l'a fait. Que Dieu soit béni. Nous entrons dans cette année. 2023 et nous avons dans notre cœur palpitant pour savoir effectivement ce que le Seigneur révèlement aussi nous réserve. Il n'a jamais manqué au rendez-vous. Il nous aime et il nous soutient encore et il nous accorde la grâce de pouvoir avoir effectivement aussi une perspective aussi dans notre marche avec lui. Nous allons lire dans le livre de Osée. Osée au chapitre 6, si vous pouvez le prendre.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 Connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme, une, comme la pluie, comme la pluie du printemps, l'arrière-saison, qui arrose donc la terre. Amen. Dans Ésaïe, au chapitre 56. Esaïe, chapitre 56, verset 1, dit, Ainsi parle l'Éternel. Observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Heureux donc l'homme qui fait cela, et le fils de l'homme qui demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner, et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas L'Éternel me sépara de son peuple, et que l'unique ne dise pas Voici, je suis un arbre sec, car ainsi parle l'Éternel aux unis qui garderont mes sabbats et qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place, un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne priera pas. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour les servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte. Je les rejurerai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tout le peuple. Le Seigneur l'Éternel parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël. Je réunirai d'autres peuples à Lui, aux siens déjà rassemblés. » Qu'est-ce que le Seigneur nous dit effectivement pour cette année que nous allons commencer Nous sommes appelés à pouvoir revenir à l'éternel. Revenir à l'éternel, il est important que vous compreniez ce que cela veut dire et ce que Dieu attend. Il nous a dit aussi dans l'Esaïe, chapitre 56, « Car ma maison s'est rappelée une maison de prière. » Mon frère et ma soeur, cette année 2023, la considération de la parole de Dieu de la maison du Seigneur devient un absolu pour vous. Oh mon frère et ma soeur, nous sommes censés pouvoir revenir à réellement avoir une vie consacrée. Le respect dans ce que Dieu a eu à pouvoir dire. Dans les livres d'Apocalypse, il a dit, ce que j'ai contre toi, ce que tu as abandonné, ton premier amour. Beaucoup de légèreté ont été constater effectivement dans les choses qui concernent Dieu, dans la maison de Dieu. Nos frères les ont dit tout à l'heure aussi en se référant nous chantons, mais chacun de vous vient de n'importe comment. Et chacun de vous se permet de faire n'importe quoi dans la maison du Seigneur. Nous avons été tellement aussi, vous savez, beaucoup de relâche en fait. On s'est permis de pouvoir permettre que les uns les autres fassent n'importe quoi. Mais 2023, ça ne sera plus possible. Chacun de nous doit arriver à pouvoir être dans la condition de pouvoir se mettre dans la maison du Seigneur comme les saintes écritures le demandent. Nous avons entendu, comme l'écriture nous l'a fait part, effectivement dit, Dieu s'est choisi un peuple. Et comme nous l'avons aussi entendu, quand c'est dans la maison du Seigneur, vous savez ce que le Seigneur a fait lui-même dans Matthieu au chapitre 21 Il est venu dans ces lieux où on était censé pouvoir adorer Dieu. On vendait des pigeons, on faisait n'importe quoi. Il a pris un fouet. Il a renversé les tables. Il a fouetté tout ce qui était là. Il dit, ma maison est une maison de prière. Appelez votre maison de prière. Vous en avez fait une caverne de voleurs. Vous savez vous-même ce qu'il en était, frère. Donc, 2023, mon frère et ma soeur, chaque frère et chaque soeur, les enfants comme les petits-enfants, chacun reste à sa place. Ici, c'est ça, la maison où Dieu nous accorde la grâce de pouvoir arriver à pouvoir le servir. Nous obéirons à la parole de Dieu. Dans les liens de mariage, Dieu va nous donner des principes. Et je vous l'avais déjà dit, frère, que les choses vont être vraiment totalement différentes. Dans tous les domaines de notre vie en tant que chrétien, en tant que fils de Dieu, les choses vont être différentes. C'est simplement ce que les saintes écritures. Il n'y aura même pas possibilité pour un frère ou une soeur de pouvoir venir discuter quoi que ce soit en rapport avec la parole. Nous nous sommes permis de pouvoir arriver à pouvoir se donner cette aisance, de pouvoir, moi je pense, moi je crois que ça doit être comme ça, il n'y aura plus. De moi je pense, moi je crois que c'est moi ça doit être comme cela. Nous avons laissé tellement Satan polluer les choses de Dieu. Et nous sommes censés pouvoir, et je parle comme nous l'avons entendu, au peuple de Dieu. Et si nous sommes le peuple de Dieu, nous devons revenir à ce que les Écritures disent. Nous n'avons pas été enseignés par Dieu à discuter les saintes Écritures ou à dire ce que nous pensons. Nous avons été enseignés à obéir. Frères, sœurs, jeunes filles. Et ça même dans l'abîme, nous allons y arriver, frères et sœurs, point par point. Et si vous voulez quitter l'assemblée, vous pouvez partir. Aussi vrai que vous pouvez entendre ma voix, je vous l'ai dit, frère, 2023, ce ne sera pas une année de joie où vous pouvez vous permettre de pouvoir faire n'importe quoi dans les choses de Dieu. Et on suppliera personne de rester ici. Sœur, tu obéiras. Frère, tu obéiras. Parce que la Bible dit je ne veux pas avoir de défilés après comme ça s'est passé en 2022. J'ai commis beaucoup d'erreurs. En voyant tous ces fils qui pouvaient arriver à pouvoir se faire dans la maison, dans mon bureau, effectivement. Tout le monde se disait n'importe quoi. Et parce qu'on vous aimait. Non, frères et sœurs, c'est terminé cela. Venez donc, retournons à l'éternel. L'obéissance à la parole. Et dit :« ma maison, s'est appelée une maison de prière. Et ça, ça doit revenir. Et si nous revenons de tout notre cœur, nous l'avons entendu. Il nous guérira, il le fera. Il bandera nos plaies. « Chaque fois qu'il y aura un cas de maladie, nous nous mettrons à genoux. Dieu notre Seigneur relève, il relèvera encore. » 2023, c'est le retour, effectivement aussi, à l'obéissance aux saintes écritures. Quand la parole de Dieu dit « Ah, on a laissé trop faire. » Oui, par soit un prétendu amour, je ne sais pas moi de quel amour, mais quand on n'aime pas l'écriture, ce n'est plus l'amour ça ça ce sont des compromis 2023 sera une année tout à fait aussi de bénédictions puisque si nous revenons à l'obéissance Dieu nous bénira la relation entre nos frères et des soeurs aussi les conversations notre façon frères et sœurs. quand on entend un langage mal placé d'un frère ou d'une sœur, on le met d'abord ici si le frère et la sœur n'obéissent pas à ce qui a été dit vous savez, je vais passer le temps avec vous dans cela pour pouvoir vous démontrer comment Dieu veut que les choses se passent dans tous les domaines dans les liens dans lesquels vous souhaitez même entrer, frère, nous devons connaître maintenant Dieu et avoir beaucoup de respect et de considération effectivement il faut que notre, notre frère Zaché l'a dit aussi tout à l'heure heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Nous voulons avoir ce cœur pur. Cela aussi, et nous l'avons aussi entendu. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. C'est l'esprit du Seigneur qui doit dominer. Et c'est ce que la Bible dit, et ce que le Seigneur nous conduit à pouvoir dire ici, effectivement aussi. C'est ce que tout un chacun de nous doit obéir. Maintenant, si quelqu'un se sent que je ne, me sens oppressé, je ne veux pas obéir, il cherche effectivement une autre église, un lieu où il sent qu'il a un bon pasteur qui peut négocier avec lui et arriver à pouvoir faire des compromis avec lui parce que cela est terminé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous souhaite de riches bénédictions pour l'année 2023. Dans le Seigneur, dans l'amour du Seigneur dans l'obéissance du Seigneur. Alors nous allons prier. Tendre Père et précieux Sauveur, nous voulons te dire merci, mon béni-mé Père Saint Dieu, parce que nous avons le désir de pouvoir avoir une communion parfaite et profonde avec toi. Seigneur, ordonne dans notre vie les choses justes. Qui doivent réellement aussi être maintenus et l'obéissance exacte, mon béni, mes persos, Dieu. Nous avons beaucoup manqué à ton endroit. Nous avons fait de ta maison une caverne des voleurs, mon béni, mes persos, Dieu, où chacun pouvait amener n'importe quoi et arriver à pouvoir se permettre n'importe quoi, mon Sobre béni, sous prétention qu'on doit toujours mettre l'amour en avant, mais l'amour est correctif. Nous te remercions parce que tu es le Dieu qui nous introduit encore dans l'obéissance des choses, et dans, dans la crainte, mon béni, mais pas tu au Dieu, dans le respect. Seigneur, nous voulons avoir communion avec ceux-là qui, qui considèrent réellement aussi ta parole. Nous voulons avoir communion avec ceux-là qui t'aiment effectivement aussi. Et comme nous l'avons aussi entendu, Père Saint-Dieu, qui sachent même quand ils passent par des épreuves, ils ont du respect à ton endroit. Seigneur, il n'y a pas de plainte, il n'y a pas d'obéissance autre chose que simplement l'éternel est capable. Nous te remercions, mon bénévole, Père Saint-Dieu. Nous rendons gloire à ton Seigneur. Tu fais beaucoup pour nous, Père. Nous devons en retour te respecter, Seigneur. Respecter tes principes, mon roi. Et marcher avec toi, Père Saint-Dieu. Seigneur, il n'y a plus aucune personne qu'on peut supplier, en quoi que ce soit, mais simplement à ce que l'obéissance y soit dans ta parole à toi, Père Saint-Dieu. Tu as toujours été un modèle pour nous, Père. Tu n'as pas laissé ta maison à toi être malmené comme... Toi, comme toi. Parce que quand tu as vu cela, tu as pris vraiment un fouet, Seigneur, pour arriver à pouvoir... Nettoyez mon bien-aimé Père Saint-Dieu et c'est à cela que nous invoquons ton nom. Viens Seigneur notre bien-aimé Père Saint-Dieu. Sois comme tu l'as toujours été aussi, ferme, mon bien-aimé Père Saint-Dieu et corrige-nous encore davantage dans tous les domaines Père Saint-Dieu. Seigneur, oh nous t'implorons la grâce mon roi. Que la crainte, que la sainteté, Père Dieu, comme nous l'a enseigné, soit vraiment dans ta maison et dans tous les domaines. Nous te remercions pour ta fidélité, mon Béné, Père Saint-Dieu. Nous te remercions aussi pour ta patience, tu as toujours été patient à notre endroit, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Nous revenons à toi, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Nous voulons être éclairés, Père Saint-Dieu, encore à enseigner, Père Tubissant, dieu Que la crainte et le respect soient aussi au plus profond de notre cœur, mon Roi. Nous revenons à toi comme au jour d'autrefois, avec ses ailes, Père Saint-Dieu, avec l'amour, la persévérance, encore davantage, mon ben Dieu, ben Dieu l'obéissance, mon ben mais Père Dieu, comme nos frères dans les saintes écritures, ils t'ont obéi, ils t'ont respecté, ils ont eu de la crainte à ton nom. Et tu agissais avec tremblement, Père Saint-Dieu. C'est cela que nous invoquons ton nom encore aujourd'hui, Père Dieu. Cette année, c'est une année où nous voulons vraiment encore davantage, Père saint Dieu, t'honorer encore plus profondément dans notre vie, mais Père Saint-Dieu, dans tous les domaines, la sanctification, la sainteté, Dieu nous revenons à toi mon béni saint Dieu enfin que Seigneur tu trouves plaisir de pouvoir agir comme tu le veux Père sois béni sois glorifié et sois exalté que ton peuple soit béni Père que cette année soit aussi une très bonne année au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ Amen Alors que nous sommes dans cette attente de la joie aussi j'ai dit ah, mon frère et ma soeur qui étaient venus me voir dans mon bureau en bas, que je prierai pour les malades ici. Alors comme nous sommes debout, si chacun de vous, quelqu'un, est malade, je crois que tout un chacun de nous, nous avons besoin de cela, de cette guérison, cette délivrance, que toutes ces maladies que nous avons eu à pouvoir avoir en 2022, que cela reste avec tous les démons, et que ça part effectivement, que réellement en tant que peuple de Dieu, nous sommes héritiers de la guérison de la bénédiction, de la délivrance, quand nous désirons cela, et le Seigneur, notre Dieu, nous l'accorde. Vous le croyez Amen. Nous allons Amen. prier, nous allons prier. Tendre Père et précieux sauveur, c'est avec l'autorité de ta parole, Père Saint-Dieu, que je me tiens devant ton trône de grâce, avec ce peuple, perturbissant. Je m'inclus aussi, mon bénémoine, Père Saint-Dieu, parce que cette année 2022, Père Saint-Dieu, t'es béni, Père Saint-Dieu. Mais aussi la maladie il y a eu à pouvoir s'écouer, bénémoine, Père Saint-Dieu. Et ton peuple a souffert, mon bénémoine, Père, saint Dieu. Seigneur, il ne peut pas entrer en 2023 avec tous ces, ces éléments, Père Saint-Dieu, avec tous ces micro Père, Dieu, avec tous ce douleur, mon Père, c'est pourquoi j'ai maudit la maladie, Père, là. et que ton peuple soit guéri, j'entends la délivrance et la guérison, Père, qu'il soit libre, au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur, Satan, tu as été maudit, et aussi vaincu maladie, soldat. au nom de Jésus-Christ, Père, ton peuple roi la guérison lui appartient, Père, et qu'il soit guéri de toute maladie, Père, oh Dieu, et libre, Père, au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur. Parce que tu es vivant, Père. Qu'il soit donc béni et guéri, Père. Et qu'il réussisse dans sa marche. Dans cette nouvelle année, Père Saint, Qu'il marche avec toi. Oh, en tant que conquérant, Père Saint-Dieu. Et victorieux, mon roi, en tant que le peuple de Dieu, Père Saint-Dieu. Parce qu'il revient à toi. Je te demande cette grâce. Au nom du Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne heureuse année 2023 hein, avec le Seigneur notre Dieu. Et Dieu te bénisse, mon grand. Yang et un cantique et puis vous priez puis nous rentrons à la maison. Et Dieu vous bénisse. Merci.